Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau thème, nouvelle façon de faire une vidéo, on va analyser des chaussures et voir comment les constructeurs se font plaisir en ce moment. C'est euh, bon quelque chose que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'en ce moment on voit des trucs un petit peu bizarres. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo Et eh ben c'est dans le cadre de vous présenter euh, mon nouveau site qui s'appelle chaussetonpieds.fr. Alors quel est l'objectif de ce site Je l'ai appelé le Wikipédia de la chaussure de running. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça Wikipédia de la la chaussure de running. Eh bien, sur Wikipédia, tout le monde peut contribuer à rédiger un article. Sur euh, quelque chose qui lui tient à cœur. C'est quelque chose qui va être possible sur euh, chaussetampier.fr, Vous allez pouvoir devenir testeur, rédacteur de euh, tests de chaussures. Euh, voilà. Si vous avez un modèle qui vous plaît ou qui vous plaît pas, euh, le principe c'est bah vous rédigez un test euh, sur votre chaussure. Il y a un modèle que vous pouvez retrouver sur le site. Euh, et puis vous pouvez rédiger donc un avis constructif sur le site. Et comme ça, ça permettra à chacun d'avoir tout un tas d'avis euh, bien construits, rédigés. Alors euh, voilà, je veux pas des trucs de deux trois lignes ça m'intéresse pas d'avoir ce genre d'avis sur... Parce que ça, ça existe déjà. Je veux des avis vraiment construits et objectifs. C'est ça l'idée, le, le, c'est que... Euh, voilà, c'est vrai que quand on va voir sur Facebook, on a, quand on demande un avis, ben on a deux, trois réponses de gens qui nous mettent de ligne elle est bien, elle est pas bien. Quand on va sur un blog, on se dit hein, peut-être que le mec il est payé pour rédiger cet article, donc on ne sait pas si c'est vraiment objectif. Euh, voilà, donc euh, l'idée c'est d'avoir plein de gens qui publient des avis comme ça, très objectifs sur les chaussures, pour pouvoir se faire un avis un vrai avis euh, avant de faire son propre achat et son propre avis. Voilà donc alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir euh, comment les constructeurs se font plaisir en ce moment et voilà on va commencer tout de suite par la chaussure qui m'a donné envie de faire euh, cette vidéo, la Oka11109, One One alors euh, là, on Alors c'est vrai qu'on a une chaussure qui est euh, pour le moins surprenante, avec un gros, gros, gros déport à l'arrière. Alors, ils ont appelé cette chaussure, enfin, euh, la technologie, la Hubble, comme euh, le célèbre nom du satellite, euh, non, du télescope, d'ailleurs, qui euh, était construit par la NASA. Donc, là, direct, direct quand tu as ce nom-là, tu te dis, bon, là, on là, a là, là, là, là, là, là, là, la technologie qui rigole pas. Euh, sauf que, bon, elle est absolument... Euh, moi, je la trouve... Enfin, euh, euh, bon, euh, entre nous, euh, le design... Euh, pff, ça j'ai du mal, euh, et elle est euh, bon le poids il est il est juste ouf hein euh, 359 grammes en taille 42 ils ont constaté chez Iron e alors ce que ce qu'on qu qu nous une info qui est surprenante aussi c'est euh, il est déconseillé d'utiliser ce modèle dans les escaliers et pour conduire. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est surprenant. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des recommandations où on peut utiliser des chaussures sur route ou sur ou sur terrain trail mais rarement pour savoir si on doit le droit de conduire avec ou pas. Donc euh, c'est quelque chose qui est un petit peu surprenant euh, là pour le coup chez Oka. Alors on nous dit que on peut l'utiliser sur tous les types de terrains. Euh, voilà, c'est que, quel que soit le sentier. Euh, bon, moi j'ai un petit peu de, des doutes concernant son utilisation sur un terrain qui va être un petit peu gras, parce que les crampons ont l'air d'être un petit peu faibles. Bon, après tout, j'ai pas testé, faut voir. Euh, donc voilà, c'est le premier modèle vraiment surprenant qui m'a a donné envie de faire cette vidéo-là. Euh, bon quoi qu'il arrive si vous voulez aller euh, je vous mets le lien hein, de la chaussure dans, dans la description vous aurez tous les liens d'ailleurs dans, dans la description euh, deuxième chaussure alors ça c'est donc là euh, là, euh, comment elle s'appelle déjà celle-ci j'ai même pas retenu le nom c'est la Adidas Springblade Blade Solis M, alors déjà elle est beaucoup moins chère, hein. on a 88 euros, euh, contre la Oka elle était à 250 euros, donc euh, ça, ça pique un peu, hein. une fois l'effet psychologique passé, euh, bon, il y, y a intérêt d'avoir le taf derrière. Hein. Alors on revient sur la Springblade Blade Solis, alors qui elle... Euh, est une chaussure qui euh, ben, a des espèces de petits ressorts comme ça là, euh, bon j'ai un petit peu du mal moi avec ce, ce type de chaussure, alors c'est un petit peu le même principe que ce qui est, euh, on va le voir après d'ailleurs hein, sur la celle-ci, la Mizuno, mais euh, là les, les espèces de petits ressorts comme les on aussi qui font ça on running avec les espèces de petits nuages en dessous bon, à chaque fois je me dis si jamais j'ai un caillou qui reste coincé là dedans il va quand même ça va avoir un sacré euh, caillou dans la chaussure donc euh, j'ai un petit peu du mal avec ce genre de design euh, voilà je pense que c'est ultra psychologique en fait d'avoir des designs comme ça sur des chaussures et euh, Bon, on a aussi, enfin euh, là encore, hein, une chaussure qui fait presque 300 grammes, pourtant elle, elle paraît euh, elle paraît assez léger, mais je pense que c'est toutes ces technologies-là qui rajoutent un poids monstre euh, sur, sur sur la chaussure et sur euh, voilà sur l'utilisation qu'on peut en faire. Donc voilà, euh, ensuite, design surprenant aussi, donc euh, là c'est clairement la, la Mizuno Wave Prophecy, donc c'est la prophétie qui parle... Euh, donc là encore, on a des euh, espèces de petits nuages en dessous là, qui, euh, qui, euh, qui sont là encore une fois pour apporter un sentiment d'amorti. Hein. Les constructeurs, ils vous vendent de l'amorti, de l'amorti, de l'amorti, de l'amorti, euh, parce que en fait, euh, bah, c'est vrai que c'est plus facile de vendre euh, un cachet quand quelqu'un a mal à la tête que de lui vendre des vitamines, vous connaissez euh, peut-être cette phrase de marketing. C'est plus facile de vendre à quelqu'un un Doliprane que, enfin, un Aspégic, un truc, euh, que de vendre la vitamine, parce que quand vous avez mal quelque part, vous allez acheter euh, quelque chose qui peut résoudre votre problème immédiatement, plutôt que d'anticiper ce problème. Donc là, en fait, les constructeurs, ils préfèrent vous vendre euh, quelque chose qui va euh, corriger un problème que vous avez, plutôt que de vous dire, apprenez à bien courir. C'est plus facile à vendre, donc, <coughs> et surtout beaucoup plus donc beaucoup plus rentable. Donc euh, d'où euh, c'est on voit d'apparaître des chaussures comme ça et puis quand on voit une technologie comme ça on se dit waouh il y a des, des mecs qui ont euh, qui ont dû analyser le truc derrière ça fou ça doit ça, ça rigole pas c'est forcément technologique et ça ça va forcément être mettre utile bon après moi je les ai pas essayés hein, ces chaussures ça se trouve elles sont très bien hein. bon voilà donc euh, Là, on va arriver aussi sur un autre modèle qui a beaucoup fait parler de lui, parce que ben, là, encore, on est sur un prix de 230 euros, mais il y a mieux C'est la Nike Vaporfly. Alors là, la Vaporfly... Enfin, euh, non, c'était même pas la Vaporfly, c'est la Alphafly Next Plus. Et là, on rentre dans du euh, Air Zoom. Là ça, là, ça fait rêver. là hein. Hein, On a une espèce de, de, de tige là derrière là, qui... Euh, qui envoie du, du lourd. Euh, alors moi, je la trouve absolument euh, dégueulasse comme chaussure. Euh, le look, il est... Euh, pff, je, voilà, moi, j'aime moi, bien avoir une belle chaussure. Hein. Je suis quelqu'un qui, qui, qui fait, euh, fait attention à la, au look de sa chaussure. Et euh, là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec, euh, avec ce modèle euh, de chez Nike. Alors, bon, j'ai jamais eu de Nike dans, de ma vie. Bon, apparemment... Euh, Apparemment, euh, c'est quelque chose qui, enfin, euh, elle fait vraiment gagner un petit peu de pourcentage de, de vitesse. Enfin euh, voilà, c'est euh, l'ami, l'ami, comment il s'appelle déjà, Keep Jogging, qui a euh, qui a qui a réussi à battre le, le record du marathon euh, grâce à cette chaussure. Pff, bon, voilà, moi j'ai j'ai un petit peu du mal avec ça. Et allez, <rire> on va s'en faire une petite dernière pour le plaisir. Euh, donc c'est là. La... FBR. Alors celle-là, elle a beaucoup fait parler d'elle à un moment où euh, bah, l'attaque talon était vraiment euh, au cœur du cœur du débat. Et donc euh, là, eux, ils se sont dit, bon, et quitte à pff, envoyer le truc euh, à fond, on va le pousser à fond et on va du, du coup ne plus du tout mettre de talon sur euh, la chaussure. Allons-y, comme ça, <rire> terminé, plus de talon. Et puis on n'en parle plus. <rire> Donc euh, voilà. Donc euh, je sais pas s'ils ont fait un franc succès avec cette chaussure. Autant, enfin, elle a fait un buzz parce que voilà, euh, c'est quand même hyper surprenant hein, d'avoir une chaussure sans talon. Mais euh, bah, je sais pas s'ils ont fait un buzz. La boîte, elle a coulé depuis. Euh... Voilà, affaire à suivre. Bon, écoutez, si vous avez d'autres modèles qui vous intriguent comme ça et que vous avez vu tourner qui sont soit très surprenants, soit au design très bizarre, bah, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. C'est toujours marrant de voir ce que sont capables de, de dessiner des designers et euh, qu'est-ce que sont prêts à faire hein, pour inventer des nouvelles chaussures les fabricants. Ça m'intéresse toujours, moi je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était un nouveau style, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait délirer, en tout cas moi ça me fait marrer de voir ces, ces nouveaux modèles, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était François, bye bye